Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, analam salam bikkum et soyez le bienvenu dans mon tuto dédié à Excel pour Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un calcul cumulé en utilisant les nouvelles fonctions de Microsoft 365, notamment count ifs, some ifs et average ifs, ainsi que les fonctions du langage M de pour query. Si vous êtes un utilisateur d'Excel, vous connaissez probablement déjà des fonctions count, sum et average. Savez-vous que Microsoft a récemment introduit de nouvelles fonctions pour effectuer des calculs plus avancés Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment utiliser ces fonctions pour effectuer des calculs cumulatifs. Nous allons également apprendre comment utiliser les fonctions listSum et listStrend du langage M de PortQ. ListSum renvoie la somme des valeurs non nulles du une liste qui est à son tour renvoyée par la fonction listRange, qui n'est rien d'autre qu'un sous-ensemble de listes. Alors sans plus tarder, plongeons dans notre tutoriel sur Excel Power Query et apprenons comment faire un calcul cumulé en utilisant les nouvelles fonctions de Microsoft 365 et les fonctions du langage M de Power Query. Nous allons voir comment effectuer ces calculs, mais avant de passer à Power Query, je vais d'abord vous montrer comment faire ces calculs sur une plage de données simple qui comporte Trois colonnes, une colonne pour les dates, une colonne pour les produits, une colonne pour les quantités vendues. Nous allons créer trois calculs cumulatifs. Un pour la somme des quantités vendues et un pour le compte des produits et un pour la moyenne des quantités vendues. Nous allons commencer par le calcul pour la somme des quantités vendues en utilisant la fonction SUMIFS. Je vais vous montrer étape par étape. Comment réaliser ces calculs cumulatifs Alors, suivez-moi attentivement. Je saisis la fonction 109 dans la cellule E2 et on en appuyant simultanément sur Ctrl Shift A. La syntaxe de la fonction apparaît visible. Le premier paramètre est la plage à somme. Toutefois, je sélectionne uniquement la première cellule de cette colonne en appuyant sur les deux points de mon clavier pour effectuer une sélection spéciale. Puis, je fixe le début de cette sélection en appuyant sur la touche FK. Ensuite, le deuxième paramètre est la plage de critères, c'est-à-dire la colonne product, et je fais deux mains. Enfin, le dernier paramètre est le critère. Je prends comme critère dans la première cellule de la colonne Product. Je ferme la parenthèse, je valide et je fais glisser ma sélection de cellule tout au long de ma table de données. OK Bon, prenons l'exemple. On a 28, on a 28, on a 50, 78, c'est-à-dire à la somme 28 et les 50. Bon, on va améliorer un peu. Je vais créer... Une liste unique dans cette cellule de ces produits. Je vais utiliser la fonction unique. Ctrl-Shift-Bas. Je valide. Dans cette cellule de critères, je vais créer une liste déroulante. Pour ce faire, je sélectionne DATA, Validation de données. Je vais choisir lisse. Je fais égal Cette cellule et 10. Ok. Je sélectionne le chauffeur en arrière. Pour qu'elle soit visible, on va créer une mise en forme conditionnelle de cette plage. Ensuite, je vais sélectionner hors, Format conditionnel. Une nouvelle règle. Je vais utiliser une formule, je vais taper égale la cellule B2F4 une fois, deux fois. C'est juste pour fixer la colonne, égale la cellule I2. Couleur de fond, le vert. Je vais OK, OK. Si je change d'item, disons, je et la première voilà' c'est 36, ensuite 11, ensuite 21. Normalement, c'est la somme de 36, c'est 11 et 21, qui doit être affichée dans cette cellule. Dans la sélection, bien sûr. On peut faire une vérifie Je vais utiliser la fonction 100, fonction basique. Cette cellule, cette cellule cette cellule et je vole. Et quand vous voyez, le 68, il est affiché ici. On va vérifier un autre item, disant le fait. Je vais changer ça. Off 2. Donc, Donc Cette cellule, cette cellule, et cette cellule, et je vole. Okay. 78 dans notre Et 78 dans le dernier item, le fait. OK, on va expliquer un peu. J'appuie sur F2. Qu'est-ce qu'il fait Il va, depuis le début, il recherche l'item le fat. Il va sélectionner le nombre adjacent de chaque le Lefort. Par exemple, 38 la première, après 16 et enfin 24. Donc, la 100, c'est 70. Je vois. On va faire demain pour euh, le compte de la colonne en Sélectionne la cellule F2, égale x la de critères, c'est toujours Product. J'appuie sur deux points. Et je fixe la première cellule de cette sélection, FK. Ensuite, le critère, c'est toujours la première cellule de Product. Je le ferme, et je valide. Je vais faire glisser ma cellule sélectionnée tout au long de cette table. Très bien. On va choisir un autre item, les piles. Si on compte un, deux. Je vais le faire pour un autre exemple. Un indé 1, un bad 2. C'est la même chose. Nous avez une chose. Jada 1, 2. Par exemple, une chose Un premier item, deuxième item, troisième item. Normalement, c'est trois. On va continuer pour la moyenne. Égale, average, ifs ». Quantité vendue, de points et je fixe C2F4, la plage de critères, c'est Product, de points et je fixe B2, virgule. le critère c'est toujours le produit, je ferme et je valide. Je sélectionne cette cellule et je vais la faire glisser tout au long de la table. Si on a choisi Nisha Farwarakia, on a dit 28, après 50 et enfin 42. Normalement, la moyenne sera 40. On va vérifier ça. Égal, on va utiliser la fonction average basique. un Ça, c'est le premier nombre, deuxième nombre et troisième nombre. Et je vois 40. Par exemple, mon nom Je vais sélectionner mon nom Très bien. Les valeurs affichées du monde J'ai 17. Après, 19. Ensuite, 25, 37, 21. 19, normalement, la moyenne, c'est 23. On va vérifier. Égale average. Première valeur. Deuxième valeur. Troisième valeur. Quatrième, cinquième, sixième. Et je valide. Donc, c'est 23. On va prendre un autre exemple. Je vais prendre ce là Normalement, 22 et 53, la moyenne c'est 37 élites. Égal, Everett, 22 et 53, et j'ai 20. Donc c'est 37 000. Maintenant, on va passer dans pour Query. Ok? Avant de commencer, je vais sélectionner cette plage. Je vais la convertir en plage normale. Donc, sélectionne Formulas, FAMM. Je lui attribue le nom de la feuille, MyData. Je valide. Ensuite, sélectionne Data, Front Table. Je vais promouvoir les entêtes. Ensuite, je modifie le type des colonnes, date, texte, et mon pour l'instant, on va se contenter de faire un total cumulé de toute cette cône pour bien comprendre comment procéder. Donc, je vais ajouter comme un index. Qui commence par 1 ensuite je vais ajouter une colonne personnalisée je vais renommer ça running totals et je tape la fonction List liste rent notre liste c'est cette colonne virgule point de départ c'est 0 et la dimension de cette liste ou de cette plage c'est l'index et bien je valide. d'après l'expression de port query ne peut pas convertir la première valeur, 28 en type lisse. C'est-à-dire que dans notre fonction, cette quantité, on doit la convertir en lisse. On va faire ça dans un exemple. Je vais créer une requête vide. Table, RAM, rows. Je développe en tête de la colonne, colonne 1. Je valide. Et pour convertir cette colonne de cette table, un crochet, je saisis le nom de cette corde. Et je valide. On se requête et on va modifier dans ce code. J'essaie de formater un peu le code. Pour qu'il soit un peu lisible. Donc la table, c'est l'étape précédente. Très bien. Et je valide. Donc c'est une liste. Cette première liste, elle contient ce nombre. Cette deuxième liste, elle contient ces deux noms. Ainsi de suite. Cette liste elle doit contenir toutes ces valeurs. C'est pour cette raison. Pour créer un total cumulé, en peut que on utilise cette fonction. C'est une fonction spécifique. ListSound. Et je vois. 28. Le 64, c'est la somme de 28 et 36. Le 102 et c'est la somme de 28, 36, 38, 38, 119. C'est la somme de 28, 36, 38, 17, ainsi de suite. Donc, on a créé un total cumulé sans prendre en compte, bien sûr, les produits. Mais notre objectif, c'est de faire un total cumulé par produit. On va dépliquer cette, cette requête. On va supprimer toutes les étapes qu'on a créées. Je vais renommer cette requête. Okay. La première des choses, on va regrouper cette corde. Transform, Go we'll By. Je renomme ça comme Je ne vais pas faire d'agrégation juste toute la table. OK. C'est-à-dire, pour Minchafawa pierre, on a cette table. Quantité sur D28, 50, 42. Shafara, kiff, kiff. 36, 11. 20. Je reviens à ma première requête et je vais supprimer l'index de la et je vais à l'éditeur avancé. Je vais copier toute cette partie. On va l'utiliser dans une fonction on C. Je vais créer... Une fonction dans ce corps le nom de la fonction, là une fonction égale de parenthèse. Je vais lui attribuer un paramètre et là. Alors table, je vais le déclarer comme une table, as table, le tout, as ever. La fonction d'import query, on l'a créer, il faut faire un gain et le signe de frigor. Donc, je vais utiliser let, je vais coller la partie que je viens de la copier. CTRL V. Je vais copier ce paramètre et je vais l'utiliser comme une variable dans ma fonction. Je vais valider. Je vais examiner les tables. Je vais insérer une autre étape, virgule. Donc, il faut appeler cette fonction. On va utiliser la fonction on a déjà vue. TableTransformColones. Virgule, premier paramètre. Et la dernière étape avant l'insertion de la fonction. Cette étape. Et la transformation sera faite sur cette colonne. OK, je vais copier cette étape. Ctrl C, Ctrl V, virgule. J'ouvre une accolade. Ensuite, je vais couper cette colonne. Ensuite, je vais la coller ici. V, virgule, it. C'est-à-dire, chaque ligne de cette colonne. La fonction, c'est cette fonction. Jour, la parenthèse, je mets un il va balayer toutes les. Donc ben, ben, il faut mettre cette dernière étape dans la sortie du code. Donc ctrl C et je colle Ctrl V et je valide. Très bien, on va examiner l'étape et voir le résultat impeccable. Donc c'est la quantité vendue et on voit dans cette colonne qu'il est en train de faire. Un total cumulé. 28. Avec 50, ça fait 78. Avec 42, ça fait 100. Génial. Au lieu de cliquer sur ces deux flèches pour développer toute cette table, on va utiliser une fonction qu'on a déjà vue. C'est la fonction table combine. Avant tout, je vais supprimer cette colonne. Je move. J'ajoute une nouvelle étape et je vais saisir table combine. Un crochet et le nom de la colonne. All data. Je ferme et je valide 1 pk bon on va changer les types de colonne date texte nombre entier même chose nombre entier et je charge Eh bien on va prendre cette partie et on a cette colonne fait le total cumul de la colonne quantité vendue 28 plus 50 ça fait 78 plus 42 120 c'est la même chose pour les autres Ensemble, en somme le total cumulé est un outil puissant et polyvalent pour toute entreprise qui souhaite suivre ses performances au fil J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris de nouvelles choses qui pourront vous être utiles dans votre travail avec Excel. Merci encore de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager vos commentaires ou vos questions dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains tutoriels. Merci encore de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.